Bonjour la communauté, maintenant on va continuer hein, continuer avec notre site, la création de notre site internet. Euh, pour rappel, je... c'est ce site-là qu'on est en train de construire. Hein. Okay. Donc euh, voici ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voici ce qu'on a fait jusqu'à présent, maintenant on va continuer. Donc, euh, juste pour info, j'ai réduit un peu ces boîtes-là. Au final, j'ai trouvé que c'était un peu trop géant, donc euh, je les ai réduits vous pouvez faire pareil et là on va continuer on en est où donc on a créé ça on va aller là on va regarder ce qui nous reste donc on a créé ça et on va continuer donc je vous invite quand même on va regarder notre corps. on va regarder la version psd pour voir ce qu'il reste à faire parce qu'il y a des choses sur la version psd qu'on ne voit pas sur la version du pg donc on a fait ça on va on va créer cette bannière d'accord elle est violette euh, on va aller dessus je vais voir si je peux la choper si je peux choper la couleur je veux dire non je suis pas sur la couleur alors elle est où je descends on va chercher un peu parce que c'est pas où ça se trouve ok peut-être qu'on n'est pas loin ah, oui c'est celle là donc si on voit tu là j'ai la couleur tac je vais copier cette couleur comme ça on va pas l'inventer copier et on va créer la même bannière ici donc on y va on va créer notre bannière donc là hop on va changer la couleur de notre de notre panneau ici on va dessus, on descend, tout, la couleur. Tac, on change cette couleur là. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Elle est là. Et contrôle, contrôle V. On a notre jolie couleur. On va juste regarder. Bon, il faut un peu d'espace entre, entre notre, nos boîtes et le. Et cette nouvelle bannière. Vous avez vu les trois points là qui sont ici. Hein? Donc c'est comme si c'est des slides. Okay, oui, c'est comme je vous ai dit là, qu'ils ont mis les, les, les boîtes sur les slides. Nous, on ne, on ne met pas, on n'a pas mis des slides, donc on s'en fiche un peu de ça. D'accord, les slides, on n'a pas mis de slides. Okay? Donc, on va créer cette bannière, on va mettre juste un peu d'espace entre, entre les boîtes. Donc ici, on met un peu d'espace. Ok, je pense que c'est bon comme ça. Euh... Et on va ramener une photo. Tac. vois tu Ramène-moi une photo. La photo, elle est où Image. Viens là. On va tu On va aller chercher la photo. Elle est où Tac. Quand tu veux, on descend. On est là. Sport. Choisir. On va aller choisir, on va aller trouver cette photo. Alors... C'est pas là. Je descends, je descends. Photo, pop, pop. Alors... Photo, photo, photo, création, création. Fouille dans mes affaires. On va la trouver quelque part. Est-ce que j'ai cette photo Est-ce que j'ai cette photo Elle est là. Hop. Donc, on y va. On a importé la image. Tac. Du coup, on va l'agrandir donc L'idée, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ça. Ok. Donc, on va on va essayer je vais quand même rajouter une bannière hein, pour pouvoir manipuler ce truc assez facilement parce que travailler sur la dernière bannière c'est pas c'est pas marrant je vais réduire ça un peu et je fais ça encore comme ça ça va ressembler un peu plus à ce qu'on a ce qu'on a ici. Donc, du coup, ça dépasse un peu. On fait pareil. On va pas réinventer la roue. On dépasse un peu. On fait ça. Donc là, le nôtre, ça passe en dessous. Pas de panique. On va lui dire de remonter. D'accord Là, tu remontes. Du coup, on a quelque chose de ce genre. On ferme ça. On supplie. Le test, ça nous intéresse pas. On va mettre un peu de test ici. Donc, qu'est-ce qu'ils ont marqué ?« Welcome to… » Donc voilà, uh, your class, uh, choose your classes and and start your training. Ok, on va inventer euh, quelque chose. Look now, on va inventer quelque chose. On va dire, uh, je regarde juste la police. Uh, welcome to. Alors, pop pop pop, texte. On va prendre ça. Bienvenue. Quand tu veux on va changer la couleur je pense que c'est du blanc on va virer une partie on dit bienvenue bienvenue on va te donner un nom coaching coaching Parfaite. Bienvenue à Bienvenue à coaching Parfaite, on va le mettre en gras Peut-être oui Peut-être non On regarde juste, bon c'est pas en gras On vire le gras Quand tu veux, tu mets dans la main Pour travailler On va virer le gras là. Ok, bon, on va augmenter un peu la taille aussi On va du at 6 Donc Bienvenue à coaching. Parfait. on reprend un autre test, élément du texte, choisissez votre cours, ok, c'est du blanc, choisissez votre cours, choisissez votre cours pour. Ouais, sauf que ça doit être en capital pour que ça rentre pareil. choisissez choisissez votre cours pour commencer. Alors, votre coaching. Que... On va aller regarder celui-là. C'est celui de lignes. Quand tu veux. On va dessus. Super. Et, et, et. Je vais dessus. Je vais dessus. Et je vais mettre un bouton je vais mettre un bouton d'accord on va dessus on va prendre un bouton ta ta ta ta. Euh, un bouton qui est là on le pose dessus alors on descend celui-là hop on met ça hop. le bouton il est comment il est tout blanc Bon l'icône hein, on l'a pas donc oh, je pense pas qu'on l'ait. je vais pas passer du temps à la chercher euh, parce qu'il y a une icône sur, sur le bouton je vais pas passer mon temps à le chercher donc euh, euh, on s'en tape un peu donc oh, si vous voulez vous pouvez toujours chercher euh, une icône et le mettre dessus mais je vais pas perdre mon temps pour ça euh, ceci dit bordure c'est tout blanc ok quelque chose de ce genre euh, la couleur générale. Quand on va ramener la souris dessus, ça fait quoi euh, On ne sait pas l'effet qu'il y a sur ce bouton, mais on peut en créer. Nous, hein. on peut créer un, on peut créer un effet. On va dire que quand on va ramener la souris dessus, euh, ça va devenir un peu plus violet. Ça va devenir un peu plus violet et que le clitue va être toute blanche. On va dire ça. Okay. Et, ou plutôt ça va devenir blanc Ça va devenir, euh, ça, va devenir euh, ça va devenir tout blanc plutôt va devenir tout blanc Et l'écriture euh, Violette Je ne sais pas si j'ai toujours la couleur euh, Que j'ai copié Ctrl V Ouais. l'écriture violette Et on va dire ça comme ça et que actuellement le titre il est tout blanc en couleur et on va appeler euh, on va mettre quelque chose s'inscrire alors s on le capital s'inscrire s'inscrire d'accord on va dessus celui-ci on va, le, on va la dit un peu plus Lato Black Lato Light s'inscrire on va mettre du monstera ok s'inscrire 22 celui-ci on va mettre du 15 et c'est parti donc avec ça on va faire un truc on peut descendre celui-là un peu plus celui-ci, on peut le descendre aussi, et on va aligner les trois. Hop, hop, on les aligne. Ça donne quelque chose de ce genre. On va regarder ce qu'ils ont créé eux. Bon, ouais, c'est pratiquement similaire. Du coup, nous avons créé notre bannière. C'est fini. Si on trouve que celui-ci est trop grand, on va aller regarder à quoi ce que c'est. On met du H6 à la place. Bon, après c'est à vous de voir hein, ce qui vous plaît. Euh, ce qui vous plaît. D'accord Bon pour l'heure je laisse ça comme ça. On enregistre et on va le regarder à quoi ça ressemble. Euh, euh, celui-ci là. Je vais juste euh, veiller que. Ouais, il est celui-là. Il est sur la bonne bannière. Il est sur la bonne bannière, donc on enregistre. Et on va aller regarder à quoi ça ressemble sur la version mobile. D'accord, on y va. Version mobile. Ok, sur la version mobile, on descend tout en bas tout en bas, on a ça, et je trouve que, on peut faire un effort, on peut descendre celui-ci, descendre celui-là, descendre celui-là, ramener celui-ci en dessous, la photo en dessous, la photo encore en dessous, on peut faire ça comme ça, d'accord, ça peut être pas mal comme ça, ou l'inverse d'accord après c'est à vous de voir c'est à vous de voir selon ce qui euh, ce qui vous plaît le mieux donc vous pouvez mettre quoi, la photo tout en haut et puis le test en dessous c'est vous qui voyez d'accord donc le bas je laisse un peu d'espace et du 20 si je fais ça, hop, hop, ça donne ça donc euh, bon vous avez euh on va dire vous avez le choix. encore Celui-ci, je vais me laisser.. Non. Je vais laisser un peu. un peu d'espace sous la boîte. Non. Je ne suis pas au bon endroit. Ouais, pourtant, je suis sur la boîte. Je ne prends pas 5. Je laisse comme ça. Je ne sais pas encore sur quelle boîte je suis mais. Normalement, celle-ci elle devait prendre. Normalement, en faisant ça, c'est du bas, je veux celui du bas. Allez, Hop. ok, voilà, je veux de l'espace 30, c'est pas mal. Alors, donc c'est vous qui voyez, on y va. Tac. Ok. On va descendre un peu plus. On va aller regarder ce que ce qu'on a là. Donc là, ce que vous avez ici là, ce que vous voyez bon, on l'a pas su la version euh, JPG. Hein on n'a pas sur la version JPG mais ce que vous avez là là je retourne là-dessus vous avez vu il y a une flèche ici il y a une flèche là en fait c'est un effet assez spécifique euh, pour parler bon donc ils l'ont fait pour parler de leurs événements etc donc il y, y a les petites il euh, les petits carrés et quand ils vont slider avec la flèche les petits carrés deviennent euh, deviennent grands euh, ça cet effet l'avez pas subir de rôle donc oh, Soit de vous le remplacer par de simples slides, donc euh, ça va défiler tout le temps, c'est une grande bannière qui va défiler tout le temps. Ou bon voilà, dans le cas actuel, ce qu'on va faire, est-ce que, est que ça vaut la peine de le créer celui-là Est-ce que ça vaut la peine de le créer Pour le créer, hein, mais en faisant juste en faisant juste, euh, en, faisant juste euh, euh, en créant juste une bannière. Parce que parce que l'effet tel qu'ils ont prévu, euh, comme j'ai dit la fonctionnalité n'existe pas sur pas encore en tout cas. Euh, et puis c'est ça, donc là je me pose la question, ça vaut la peine de, de le créer, de ne pas le créer, j'en sais rien. J'en sais rien parce que c'est juste un slide à mettre en place. Quand je dis c'est juste un slide à mettre en place, je vous montre ce que c'est. Euh, je vais là. Bon allez, je vais réduire celui-là. On peut jouer avec ça. Ça aussi. Quand je dis que c'est juste un slide, alors celui-ci c'est du blanc. On va changer le, on va changer la couleur de fond. Change la couleur de fond. Alors, ok, super. Je vais. J augmente la taille, la bannière plus simple ici. Ok, puissant. On descend un peu plus. Ok. Donc quand je dis que c'est juste un slide, en fait c'est de ça que je parle. C'est une bannière de rotation. Hein. On ramène une bannière de rotation. Pardon. Qui est ici. Alors ça c'est nouveau. Ça, ça c'est nouveau. Cette fonctionnalité là c'est nouveau. Je sais pas encore ce que c'est, mais c'est nouveau. Ok. Bon, en passant, c'est pas le plus type du. Donc, euh, banné de rotation, c'est là. Vous avez vu ça On va prendre ça comme ça. Bon, nous on va prendre le bleu. On va prendre le bleu. C'est juste ça en fait que, dont je parle. D'accord. Vous mettez euh, au lieu de. Au lieu de créer, euh alors on va, on va mettre ça, on va centrer un peu. On va dire euh, nos dernières nouvelles. D'accord. Au lieu de créer tout ce qu'ils ont créé là, on tape un peu. On n'a pas cette fonctionnalité, donc euh, on peut mettre euh, euh, nos événements, les événements. En vue ou les événements à venir, etc. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il raconte là donc for this awesome yoga event. Donc on va dire, nous, on va descendre ça un peu. On descend ça un peu et on va dire, on va mettre un titre. Un titre. Alors, nos événements. Est-ce que c'est capital? Ok. On va mettre ça. Les événements. Les événements à venir. Les événements à venir. Alors, vas-y, clique dessus, vas-y, tac, les événements à venir, donc si on regarde là, bon, c'est violet ou bleu, j'en sais rien, hein. c'est du couleur des fois, hein. je vais faire ça comme ça, euh... celui-ci oh, c'est pas vrai dans la main on va tu en celui-là on va dire c'est ça e 182 à 8 ok celui-ci on va dire ça aussi e 182 108 8 Ok, celui-ci, on va changer. Euh, on va aller prendre des choses, on va prendre celui-là. On va prendre ça comme ça. Et on va... Et on va descendre les deux. Et quand on descend tout ça... Ok, on peut faire aussi ça comme ça. on va mettre un petit test en disant rejoignez-nous dans nos prochains rejoignez-nous sur nos prochains événements ou... qu ce qui se raconté. et la soirée d'hommes sont venus ouais je vois capital ouais je vois nous. alors de nos prochains événements d'accord donc là on crée un truc comme ça événements, prochains événements on ça hop, on met ça en tout et et on va centrer ça on va centrer on va centrer ça on arrive tout ça, c'est super et c'est bon. D'accord. Ok, donc prochainement, ce qu'on va faire, on va déjà je vais aller regarder la version mobile. La version mobile, s'il te plaît. Donc prochainement, donc celui-ci, hein, c'est ça qu'on vient de gérer comme ça. Euh, vous pouvez rajouter des trucs, vous pouvez faire un design comme ceci dessus si vous le souhaitez. Mais bon, je vous laisse juste la bannière pour que vous voyez euh, ce que vous pouvez euh, ce que vous pouvez faire. Supposant que vous avez beaucoup d'événements, euh, vous pouvez créer une page spécialement pour ça, mettre un bouton en disant « Rejoignez, euh, voir tous les événements hein, pour, pour retourner dessus. » Ok, donc, là, la prochaine fois, on va parler de ces euh, euh, de ces, de ces offres. D'accord, vous voyez là, ils ont mis les offres. Ils ont mis les offres, donc on va, on va travailler sur ça. Et euh, les autres bannières. d'accord Celui-ci, c'est comme on a fait euh, en haut. Hein. C'est comme on a fait déjà pour euh, ceux-ci. C'est la même chose. Sauf que là, ils ont remis la même chose. Mais pour parler de quoi déjà euh, Nos entraîneurs. Donc, euh, si, euh, si vous avez beaucoup d'entraîneurs, vous pouvez mettre ça. OK. Et là, c'est des témoignages, je pense. Donc, on va travailler sur ça, ça, ça euh, à venir. On se retrouve dans le prochain, dans le prochain, ciao, ciao.